Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder une subtilité de la langue française. Il s'agit de l'heure comme pronom et comme adjectif possessif. L'heure peut être un pronom de la troisième personne du pluriel. Dans ce cas, il est invariable et signifie à eux ou à elles. Exemple, les invités sont arrivés, sert leur un apéritif. Ici, l'heure remplace le nom invité et à l'essence de à eux. Leur peut être aussi un adjectif possessif au même titre que mon, ma, mais ton, ta, tes c'est euh, notre votre, vos, etc. Dans ce cas, il est toujours placé devant un nom et s'accorde un nombre avec celui-ci. Exemple Leur maison est magnifique. Ici, leur accompagne le nom maison mais ne s'accorde pas puisque maison est au singulier. Un autre exemple, avez-vous vu leurs enfants Ici, leur accompagne le nom enfant et s'accorde avec ce nom qui est au pluriel. C'est pour ça que nous mettons un S à la fin de leur. Attention, leur comme adjectif possessif. Et parfois au singulier, quand le possesseur a un seul objet, et au pluriel, quand le possesseur a plusieurs objets. Prenons deux exemples. Exemple numéro 1. Les garçons te ressemblent. Regarde leur nez. Exemple numéro 2. Les garçons te ressemblent. Regarde leurs yeux. Dans la première phrase, il est clair que chaque garçon a un seul nez. Et dans la seconde phrase... Chacun a deux yeux. Alors pour savoir si leur est un adjectif possessif ou un pronom personnel, essayez de lui substituer un autre adjectif possessif pour voir si la phrase est intelligible ou pas. En exemple, j'ai ramassé leur cahier. Nous allons remplacer leur par c'est. J'ai ramassé... C'est cahier, la phrase est tout à fait correcte donc il s'agit ici de l'adjectif possessif. On va prendre un second exemple, nous voudrions leur parler de notre nouveau projet. On remplace leur par C'est, nous voudrions parler de notre nouveau projet. La phrase n'a aucun sens, c'est donc au pronom de la troisième personne du pluriel que nous avons ici à faire. Et voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir